bonjour alors aujourd'hui on va regarder euh, donc, ce qu'on appelle des variables locales c'est euh, les variables qui sont définies euh, à l'intérieur euh, des fonctions donc, par exemple ici j'ai une fonction somme euh, qui a deux euh, paramètres a et b donc qui sont euh, locaux euh, à la fonction et en plus il y a une variable qui s'appelle résultat qui est une variable locale à la fonction donc qui est définie dans la fonction somme donc elle est locale à cette fonction à côté de ça plus loin j'ai une fonction, donc le point d'entrée, mon main. Dans ce main j'ai deux variables locales, deb et fin. Donc deb contiendra le résultat d'un appel à la fonction somme, la somme de 8 et de 1, donc normalement 9. Et fin contiendra euh, la somme de 2 et, et de 5 et 2, excusez-moi, donc euh, 7. On fait euh, donc euh, un premier euh, on va regarder donc nos buts, hein. c'est de, de bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une variable locale, où on peut utiliser cette variable locale, et euh, comment ça se passe. Donc on va ouvrir le débuggeur. Donc euh, quand je suis avec le débugger, bah, je vais faire un premier run pour, euh, pour voir euh, ce qui se passe euh, au niveau de mon programme. Donc quand j'utilise mon programme, euh, j'obtiens 9 et 7 euh, comme attendu donc nous ce qui nous intéresse c'est euh, d'aller voir euh, ce qui se passe euh, euh, dans notre programme donc on va aller poser euh, des points d'arrêt alors euh, le premier euh, point d'arrêt qu'on va poser c'est poser un point d'arrêt Donc nous ce qui nous intéresse c'est par exemple on va se mettre en 14 on va dire qu'est ce qui se passe en 14 quand euh, quand je fais fonctionner mon programme donc je fais un run et mon programme, il s'arrête en 14. Et euh, donc, qu'est-ce que je peux voir euh, à, à ce niveau-là Alors, j'ai une première instruction qui s'appelle, euh, donc l'instruction euh, debugger qui s'appelle « info local », donc qui me permet d'afficher euh, les informations à propos des variables locales. Donc là, il me dit que j'ai une variable locale qui s'appelle « deb », qui vaut euh, 9, donc qui a été le résultat de ce calcul-là, et que j'ai une autre variable locale qui s'appelle euh, « 0 ». Dans le debugger, je peux aussi avoir accès aux arguments de la fonction. Donc, euh, par exemple, je peux dire aussi quels sont les arguments de ma fonction. Bah, je n'ai pas d'arguments hein, dans, dans, dans mon main. Et je peux et aussi demander des informations sur une variable particulière. Par exemple, what is de deb. Bah, il va me dire « voilà, deb, c'est un, un int ». Voilà ce qu'il vaut. Pour avoir sa valeur, c'est un print. Et donc, j'ai ma variable deb qui est de type entier, qui contient 9. Euh, si j'ai envie de regarder ce qu'il y a euh, dans la variable locale résultat je peux essayer alors il se trouve que ça ne va pas fonctionner parce que c'est une variable qui est locale à une autre fonction qui est la fonction somme, donc cette variable là n'existe pas quand je suis dans le contexte d'exécution du main alors ce que je vais faire c'est que je vais poser un point d'arrêt par exemple à la ligne 7 avant euh, qu'il le, le, le retour de, du somme euh, de la fonction somme donc pour voir si je peux examiner euh, le contenu de, de ma variable résultat donc on va rajouter un point d'arrêt donc je vais y arriver break donc en ligne 7 on a dit, voilà donc je vais dire on continue l'exécution de notre programme et notre programme s'arrête en ligne 7 alors le contexte d'exécution de cette fonction somme, c'est A a reçu la valeur 5, B a reçu la valeur 2, d'accord Et on va bientôt exécuter le return résultat. Si j'ai envie de voir le contenu de mes variables locales, je fais info local, et donc ici il n'y a qu'une qu variable locale, c'est résultat, qui a la valeur 7. Je peux aussi regarder les informations qui concernent mes arguments. Donc j'ai alors je me. c'est info args. Je ne sais plus, je me suis gouré. Ah oui, un Do. Ohlala. Donc info args. Voilà. Donc j'ai la valeur 5 pour A et la valeur 2 pour, pour B. Donc, j'ai trois, trois variables ici euh, qui sont utilisables. Si j'ai envie de voir ce qu'il y a, par exemple, dans deb ou dans fin, bah, je peux essayer. Hein. Je vais, euh, par exemple, dire, je vais faire un print de deb. Et là, on me dit que euh, deb n'existe pas dans, dans, dans ce contexte-là. C'est quelque chose qui... Pourquoi c'est inaccessible Parce que c'est une variable qui est locale, qui a été définie dans la fonction main et non pas dans la fonction somme. Donc, dans somme, je ne connais pas deb, je connais juste a, b et résultat, et cette variable, la valeur de résultat, hein. donc, la valeur de résultat, qu'est-ce que je vais en faire Je vais la retourner, c'est-à-dire que cette valeur va être donnée comme valeur de mon appel à la fonction somme, qui a lieu ici, et ça va être déposé dans la variable locale, quand je serai dans le main, dans la variable locale, fin, actuellement, euh, par exemple si je dis qu'est-ce que c'est que fin c'est invisible parce que je suis euh, à cet endroit là dans, euh, dans mon programme je vais reprendre mon exécution et euh, donc on va, faire, on va rajouter un point d'arrêt en 16 hein, pour être sûr de, de s'arrêter avant la fin du programme donc on va reprendre notre exécution donc on va faire un continue continue voilà l'exécution reprend je me retrouve en 16 alors, en 16, donc avant l'exécution de, de, de cette instruction-là, quelles sont les variables locales auxquelles j'ai accès Donc, variables locales début et fin, 9 et 7. Par contre, j'ai n'ai plus accès euh, à A, B ou à résultat, parce que c'est des informations qui sont locales à, à cette fonction-là. Donc voilà, j'ai réussi à examiner, examiner mes variables locales euh, dans chacune de mes fonctions. Alors, pour conclure, on se fait un petit récap. Donc, on a deux fonctions dans notre programme. Une fonction main, quel point d'entrée C'est ici que débute l'exécution de mon programme. Dans le bloc d'instructions qui définit ma fonction main, je déclare, je définis deux euh, variables locales, au main, deb et fin. Ces variables-là n'ont d'existence qu'à l'intérieur de ce bloc d'instructions. Dès que je suis en train d'exécuter une instruction ailleurs, le contexte n'est plus le même. Ici, je me retrouve dans le contexte d'exécution de la fonction somme, qui a deux paramètres a et b, et une variable locale résultat. Ici, il m'est impossible de savoir les valeurs de deb et de fin. Ce serait une erreur. Donc la seule, le seul moyen de transmission, de communication entre ces deux fonctions, c'est lors de l'appel, le main donne des valeurs qui sont déposées dans euh, les paramètres de la fonction somme. Et quand la fonction sum a fini de s'exécuter, on fait un return pour dire voilà quel va être le résultat, la valeur de la fonction sum. Et cette valeur-là, elle est déposée dans une variable locale euh, de euh, la fonction main. Donc voilà, on a fait le tour euh, euh, au niveau des, des variables locales et de leur visibilité. Donc il est également possible de définir des variables en dehors des fonctions. C'est ce qu'on appelle des variables globales, mais c'est une très mauvaise pratique. Donc dans un premier temps, on va s'interdire de définir, de définir euh, des euh, variables locales. Donc Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.